Maintenant les exercices de la troisième colonne, les membres supérieurs et gainage. Les exercices à 0,5 points, le gainage ventral sur les coudes, que vous voyez, on cherche un alignement cheville-bassin-épaule, les bras tombent bien dans l'axe des épaules, il y a un alignement coude vertical, coude épaule la tête bien dans l'axe, qui ne penche pas, pas de coup de vautour, les mains posées à plat et on tient 30, 40 ou 45 secondes. Deuxième exercice la planche ventrale en position de pompe, les bras à la verticale, donc les poignets bien sous les épaules, toujours l'aliment cheville, bassin, épaule, la tête dans l'axe du corps, et on tient 30, 40 ou 45 secondes. On respire régulièrement. Superman qui va engager un peu plus les lombaires. On se pose sur le ventre et on remonte les épaules et les pieds, et on tient 30, 40 ou 45 secondes, une respiration contrôlée, et on va passer aux exercices de niveau 0.75 points, on commence par les pompes, mais les pompes à genoux, Donc on pose les genoux, on garde du poids sur les mains, en mettant les épaules vers l'avant. Et c'est parti. On inspire en descendant, on souffle en montant. Les triceps avec une chaise que vous devez avoir dans, dans votre chambre, dans votre appartement. Donc on pose les talons au sol, les mains avec les ongles vers l'avant, et on descend les fesses et on remonte On inspire en descendant, on souffle en montant. Donc, ça fait travailler les triceps. On passe à un exercice de gainage, toujours à 0,75 points, le toucher épaule. Donc on se met en planche faciale, on gaine bien et on va toucher avec une main l'épaule opposée en essayant de ne pas transférer trop le poids et de ne pas pivoter le bassin. C'est d'abord un exercice de gainage. Et enfin, toujours à 0,75 points, la planche faciale avec montée de genoux au coude opposé. Donc toujours planche faciale, le genou droit va au coude gauche. Voilà, démonstration parfaite, on essaye de rester gainé. Parfait. Toujours les exercices pour les membres supérieurs, les exercices de niveau 1 point. On va commencer par des pompes, des pompes avec les coudes serrés le long des côtes qui vont faire travailler les triceps. Donc, position bien gainée, cheville, bassin, épaules alignées. On descend la poitrine aura du sol, de face, pour bien voir que les coudes sont serrées le long des côtes. Ça fait bien travailler les triceps. Et on souffle en montant. Merci. Maintenant, le gainage commando. Gainage commando qui va vous faire passer de la position de gainage haute à la position de gainage basse En alternance. On reste gainé, on essaie de ne pas trop basculer le bassin. Et c'est parti pour 30, 40 ou 45 secondes. Maintenant, le gainage du grimpeur. Donc, position de gainage haute. Avec un mouvement croisé du bras qu'on envoie sous l'aisselle opposée. Et on revient. Merci. Et enfin, la planche faciale avec relevé pied-main. Donc, un petit exercice de gainage et d'équilibre. Bien penser à relever la main droite avec le pied gauche, sinon, ça ne tient pas. Donc, main-pied opposé. Et on gagne bien, on travaille bien sur les abdominaux et les lombaires pendant ce temps-là. Merci, vous avez tous les exercices. À vous de construire vos enchaînements. Et à bientôt.